Ici Dr Phi pour une petite vidéo un peu spéciale parce que ce soir dans ma bonne ville d'Anceny il y a une réunion publique, il y a la fondation en fait, d'un collectif pour gérer l'eau de façon publique plutôt qu'avec une régie privée et on a de la chance parce qu'en fait pour la fondation de ce collectif au public on a la présence de quelqu'un qui s'y connaît pas mal, c'est un type qui s'appelle Gabriel Lamarre que vous voyez peut-être quelque part derrière mon épaule là Ouais, c'est lui là, Hop. et donc euh, on va filmer ça, et puis ça va être mis à disposition. Euh, donc voilà, je pense que ça va être une soirée intéressante, on va parler un petit peu des enjeux euh, de l'eau, euh, pourquoi est-ce que, selon nous en tout cas, ça marche mieux quand elle est publique plutôt privée, euh, et puis c'est euh, directement en relation, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, avec une petite émission de Cache Investigation qui est passée il n'y a pas longtemps, et qui était très instructive, et donc bah, voilà, j'espère que ça vous plaire, et puis je vous fais la bise, et à bientôt